Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Jean-François, son chum, et amateur de cocktails. Et aujourd'hui, on vous fait une recette de cocktail pour le temps des fêtes. T'en nous un petit peu de ce qu'il va y avoir dans ton fameux cocktail. Donc, le cocktail qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un sour grand marnier, avec euh, le dernier grand marnier, celui aux framboises et aux pêches. C'est une recette euh, de mon ami Sam Dalco, qui, euh, qui est barman professionnel, qui m'a proposé cette recette-là pour le temps des fêtes les ingrédients et euh, les accessoires que vous allez avoir besoin aujourd'hui. Comme accessoires, vous allez avoir besoin d'un shaker, un verre à mesurer en os, des petits verres qui peuvent contenir jusqu'à 2 onces d'alcool à peu près, et de la glace. Ensuite, de ça, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin, évidemment, du grand marnier framboise pêche, du jus de lime, il faut pas se tromper parce que le jus de lime est le prochain ingrédient qui est. Le blanc d'œuf. Il ne <rire> faut pas se tromper, à près mesure. De la même couleur. Bon, <rire> Du sirop simple. Le sirop simple, ce que c'est, c'est une part sucre blanc pour une part d'eau chaude. Faites juste mélanger ça tout ensemble, ça va faire de l'eau sucrée finalement. Ça devient un sirop d'enfant et puis, vous allez avoir besoin d'un bitters. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est le bitters special. Euh, ce que la recette demande normalement, c'est un bitters. Euh, euh, voyons, je peux dire. À la rhubarbe. La rhubarbe. Mais... <rire> euh, ils sont un petit, un petit peu difficiles à trouver. À Montréal, si vous êtes à Montréal, vous pouvez aller chez Alambicat. Alambicat. <rire> Alambica, Ou euh, vous pouvez aller, si vous n'êtes pas à Montréal, mais vous êtes au Canada, vous pouvez aller sur alambica.ca. Puis ils ont vraiment une, une quantité phénoménale de, de, de bitters différents à travers. Bitters, d'accessoires, de ah ouais. verres, c'est vraiment, vraiment Pour incroyable. les amateurs de cocktails, il faut absolument aller visiter ce site-là. Oui. Donc. Mais attends, juste j'avais une oui. question, dans le fond, vous parce que vous ne connaissez peut-être pas le pécho, mais le pécho, qu'est-ce que ça goûte? Euh, un bitters, c'est ah, toujours à base d'écorce d'agrumes, de, de, donc de d'acquérum, donc d'orange, euh, mais on goûte aussi dans le pain chaud un petit peu de, de cerise. <coughs> ça va faire un bon mix. Donc ça va faire un très bon mix. Donc, ce que vous allez faire, prendre votre shaker, ajouter euh, de la glace, 3 ou 4 cubes, ça suffit. Vous allez prendre 1 once et 3 quarts. Je vais t'aider. Merci. Comme dans les sévots qui euh, vous <rire> <rire> un once, trois quarts de euh, grand mernier, à la pêche et à la framboise. Ensuite de ça, trois quarts d'once, là le petit verre est, est mesuré à un once, donc vous allez faire à peu près jusqu'au trois quarts. Trois quarts d'once de, euh, de jus de lime, de jus de lime et non de blanc Ensuite de ça, une demi-once. Donc vous allez monter jusqu'à un once et un quart de blanc d'œuf. Et une demi-onze de sirop simple. Euh, si vous aimez ça un petit peu moins fort, rajoutez en trois quarts d'once jusqu'au basse vert. Pour les filles. <rire> pour les filles. <rire> c'est vraiment ça c'est. C'est pour mettre le tissu. <rire> Qu'est-ce que ça fait de mettre du blanc d'œuf? Euh, pourquoi on fait très le blanc d'œuf, ce que ça va faire, c'est vrai que ça a l'air dégueulasse un peu, là, mais ce que ça va faire, c'est qu'il va faire une super de belle mousse. Ça ne goûte absolument rien, mais ça va faire, ça va rendre le cocktail très, très mousseux. Okay. Vous refermez votre cocktail votre, euh, verre à mélanger. Okay. et votre Vous mélangé avec le tourisme. <rires> une fois bien mélangé, vous ouvrez la partie de l'eau et vous, vous serrez. Oh le cocktail. Ensuite de ça, donc ça oui, ressemble. Non, pas tout de suite. Il non. manque les deux. <rire> Il manque le bitters. Le bitters, je les vous les Faites juste, Vous avez juste besoin de deux petites gouttes. C'est quand même assez euh, potent comme, euh, comme, euh, comme produit. Donc, juste deux petites gouttes. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir changer, modifier un petit peu le, le, le cocktail. Faut tu le mélanger Non, faites juste, euh, juste le laisser comme ça. Okay. Et puis lui, ben, en, en, en le buvant là, si on vous arrive, il va se mélanger. Okay. Va se mélanger. Okay. Donc ça, ça fait une portion. Et puis, mais euh, ben là, vu qu'on est deux, ce que je vais faire, c'est qu'on va le partager. Je veux bien partager avec toi. <rire> ah, bon. Attends, moi j'ai plus de bêteuse. Bon, OK. santé. <rire> ah, c'est vrai que c'est curieux. Ça pas... Je sais pas pourquoi, pourtant, ça, ça goûte même pas ça, là, mais ça me fait un peu penser à un vraiment bon Pinacolada. Mais c'est lime, ouais, Ah, c'est vraiment très bon. Très Super bon! Santé! Santé! On a décidé de faire une deuxième recette de cocktail. Le premier, c'est un drink qui est unisex, sauf que les filles vont probablement le préférer. Fait celui-là est un petit peu plus corsé, euh, il y a un petit peu plus de caractère. Fait c'est quoi qu'on fait? Ce qu'on va faire, ça va être un old-fashioned. Un old-fashioned un petit peu modifié. Donc, ce que vous allez avoir besoin, euh, un whisky canadien ou un bourbon américain. Ici, on a pris du Crown Royal, mais ça peut être votre euh, marque préférée. On va avoir besoin d'un zeste d'orange et euh, de bitters. Euh, ce qui va faire aujourd'hui un petit peu spécial, c'est qu'on va prendre un bitters au chocolat. Et celui-là aussi, on l'a pris chez Alain Chez Alain exactement. Euh, la recette très simple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre... Euh, votre zeste, et puis quand je parle d'un zeste, c'est pas juste un petit zeste avec une petite tranche fine, ce que c'est, c'est une blure d'orange complète comme ça. Donc vous prenez votre couteau, et puis vous venez tailler dans l'orange, avant de vous donner votre zeste. Vous allez le mettre dans le fond de votre verre, ensuite de ça, notre petit sirop simple de tantôt, vous allez rajouter une demi-once. Le 05 que vous allez verser dans le fond de, de, de votre verre. Et rajouter 2 à 3 gouttes de bitters. Ça veut vers 3. C'est pas vraiment des gouttes, c'est plus des taches des versants Ensuite de ça, dans votre verre, ce que vous allez faire, c'est qu'avec un pilon euh, à, à, à mojito Là, j'ai pas de pilon de mojito, fait que j'ai pris un gros pilon à mortier Ou le, le, le, une cuillère de bois, ce que vous allez faire, c'est si que vous allez venir écraser tout ce qu'il y a dans le fond du verre. Je ne sais pas si ça va bien. Je sais pas. <rire> Donc vous allez écraser la, la plure dans le fond pour faire sortir euh, les, les huiles essentielles de la plume et euh, la d'orange. Vous allez finir ajouter 2 cubes de glace. Et un once et demi de whisky. Oh, ça sent tellement bon! Ça sent Noël! Les clous d'orange, je trouve que ça sent Noël. plus. les ben, clous d'orange ouais. avec le chocolat aussi. Ah, ouais. Un once et demi d'alcool. Mm -hmm. Et voilà! Moi, oh, c'est vraiment ouais, un genre de drink. Ça vous fait un old-fashioned orange et chocolat. Mm, un old-fashioned euh... de Noël. Santé! <rire> Santé! C'est oui. Et on pourrait dire, genre, rajouter un peu de chocolat dedans, comme un peu de. Pour que ça goûte un peu plus, ou je pense que ça va être trop amer. Ah, là, ça sent vraiment le chocolat. Ouais. Mmh. Non. Fait on a combien de en tout? À peu près 6. Euh. Oui. Non, c'est vraiment bon. Là, je trouve qu'il est parfait. Ouais, est bon. Donc voilà, on vous a fait deux drinks pour le temps des fêtes. Le premier, un petit peu plus peut-être qu'il va être qu y a un peu plus apprécié du côté de la jambe féminine parce qu'il est plus fruité, le deuxième un petit peu plus corsé, un peu plus masculin. Sauf que les deux, les gars, vous allez quand même adorer le premier, là, il est vraiment excellent. Euh, donc c'est ça le premier comment on l'appellerait On pourrait l'appeler euh, le dalco Sour. Oui, en l'honneur de, de notre ami Sam Dalcourt qui est le bartender qui a, euh, qui a inventé le drink. Puis le deuxième, moi je l'appellerais le « Old Fashioned » de Noël. C'est vraiment, je trouve que c'est super festif puis euh, il est excellent. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié la vidéo puis on se revoit la prochaine fois. Bye tout le monde! Bye! Yeah. Ça une vidéo de bloopers? <rire> non. <rire> Aujourd'hui... Non, mais tu peux regarder on a un de caverne. Ah, Aujourd'hui, j'ai un invité... esthétique! <rire> Ripa! <rire> oh, boy, t'as un sacré brillant! <rire> oh non, non, il était bleu! Je fais plus de brillants bleus, mon gars. Oh, t'es sûrement un brillant qu'il y dans la lune? Il y avait des brillants dans la nuit. <rire>